Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène découvrir en immersion le réseau Entreprendre Bretagne et partager ensemble ses valeurs, suivez-moi Je présente Bruno Voyer, le directeur de Réseau Entreprendre Bretagne. Bonjour Bruno. Bonjour Géry, bienvenue à Réseau Entreprendre Bretagne. Merci beaucoup. Alors présente-moi le job du réseau s'il te plaît. Alors Réseau Entreprendre Bretagne est une association de 2003, affiliée à Réseau Entreprendre, la fédération. Et ce sont des chefs d'entreprise bretons, engagés et bénévoles, qui accompagnent gratuitement des créateurs, repreneurs de PME en Bretagne, à travers un accompagnement individuel par un chef d'entreprise, un accompagnement collectif en club de lauréats et un financement à travers un prêt d'honneur que le lauréat apporte en compte courant d'associés. Et autour de quelles valeurs Tout d'abord l'humain. Nous analysons en premier les valeurs et les capacités des candidats à devenir chef d'entreprise. Ensuite la gratuité, c'est-à-dire que tout ce qu'on apporte à nos lauréats en accompagnement, en financement et à taux zéro est gratuit. Et puis enfin, c'est la réciprocité, nous incitons nos anciens lauréats à devenir à leur tour membres et accompagnateurs. Et alors quels sont les chiffres clés ici en Bretagne Alors Réseau Entreprendre Bretagne est une association euh, très puissante puisque nous avons 360 chefs d'entreprise membres engagés wow. sur toute la Bretagne. Nous avons accompagné plus de 500 entreprises lauréates et euh, nous avons prêté plus de 11 millions d'euros représentant plus de 6 000 emplois créés ou sauvegardés. Ok. Et alors il paraît que tu recrutes en ce moment des membres, des lauréats, c'est ça Effectivement, nous recrutons. Donc euh, notre objectif, c'est peut-être dans un an d'avoir plus de 400 chefs d'entreprise membres. Okay. Et puis en termes de lauréats, euh, l'objectif, c'est de dépasser 80 entreprises lauréates entre Phare, Raison Entreprendre Bretagne et le programme Croissance Ambition. Alors Raison Entreprendre Bretagne, c'est avant tout autre chose vraiment des relations humaines avec des entrepreneurs expérimentés, des entrepreneurs moins expérimentés. On n'est pas sur un capitalisme financier outrancier, on est véritablement là pour créer des emplois. Et donc on aide les entrepreneurs à entreprendre pour créer des emplois. Pour moi le réseau Entreprendre de Bretagne, c'est à la fois du financement et de l'accompagnement. Dans mon cas, ça a été très important la partie financement au départ parce que j'ai bénéficié du dispositif phare et ça m'a permis tout simplement de créer la société. Et après, évidemment, on a l'accompagnement, à la fois un accompagnement individuel et puis euh, des réunions euh, mensuelles avec tout un groupe d'entrepreneurs de, ou de repreneurs. Bah moi, je venais d'un grand groupe et je venais de l'international. Donc, reprendre une entreprise en Bretagne du jour au lendemain sans aucun appui, c'est difficile. Le réseau Entreprendre, il va te donner les contacts de chefs d'entreprise dans ta région. Et on se sent un peu moins seul, parce que parfois on se sent seul quand on est euh, chef d'entreprise. Euh, euh, surtout quand on démarre, euh, voilà, là on se rend compte qu'on a tous les mêmes problèmes euh, et puis on peut bénéficier de, euh, de ce que les autres ont pu faire, trouver comme solution et donc c'est tout à fait enrichissant. Gérer une PME, c'est différent de gérer des équipes à l'international dans un grand groupe. Donc le réseau te permet de te mettre en relation avec plein de types de chefs d'entreprise différents qui vont t'accompagner et te donner les clés de réussite dans la gestion au quotidien. Nous, on a eu la chance de faire tout le, tout le parcours. On a d'abord été lauréat du réseau Entreprendre. Et puis ensuite, on a en 2016 été lauréat Entreprendre Croissance. Et donc là, c'est parce que la société connaissait une vraie grosse accélération. Et là, on a eu un, un petit pool de, de chefs d'entreprise hyper expérimentés qui sont venus se pencher d'un petit, petit peu plus près sur notre berceau. C'était vraiment, vraiment super sympa, une vraie, une vraie aventure humaine. Et puis depuis l'année dernière, bah en fait, on accompagne une start-up. Donc t es passé de l'autre côté euh, du miroir. Voilà, exactement, exactement. On a acquis un petit peu modestement d'expérience et on essaye pour le coup bah, de retranscrire les étapes, les, toutes les erreurs qu'on a pu faire vers ceux qui démarrent pour leur faire gagner du temps, pour dérisquer leur entreprise, parce que c'est toujours quelque chose d'assez complexe de, de créer une entreprise. Alors, le réseau entreprendre, c'est évidemment les deux. Dans mon cas, c'est évidemment créer. Alors Bénévole engagé, bénévole expérimenté et bénévole humaniste. Gratuit, 100% et désintéressé. Et c'est bientôt à mon tour de m'investir pour le réseau. Ni l'un ni l'autre, c'est d'abord des questions de chefs d'entreprise qui vont te permettre d'avancer et de faire mûrir ton projet. Alors, accompagnement. Les valeurs de le Réseau Entreprendre sont véritablement tournées autour de l'humain et le financement n'est que secondaire. Merci Mathieu pour l'accueil. Avec plaisir, Géry. J'en sais beaucoup plus maintenant sur le Réseau Entreprendre Bretagne. Et si vous, vous avez envie de rejoindre le réseau, contactez Bruno et son équipe.